Tu connais le syndrome de Adam et Ève Alors Adam et Ève, ils nous ont embrouillés depuis, la note, depuis le début de l'humanité. Le syndrome d Adam et Ève, c'est ça, c'est que Adam, il a rien fait, le pauvre, et que Ève, elle a tout fait. Elle a fait que des bêtises, elle est complètement coupable, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont culpabilisé la femme. Ça, c'est le syndrome de Adam et Ève. Donc le pauvre Adam n'a rien fait, il était tranquillement sans paradis à manger ses fruits. La méchante Ève, qui a été influencée par mes serpents, l'a fait fauter. Voilà les syndromes. Comment culpabiliser la femme et faire en sorte qu'elle fasse tous les sacrifices depuis le début de l'humanité. Adam et Eve remaniés, style Sarah et l'Angel. Je te souhaite une excellente journée, pleine de spirituel et de bonheur. Et à très bientôt. Et ciao, ciao!